Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la semaine a bien débuté pour tout le monde. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de qui contrôle notre vie, c'est la préoccupation d'une internaute qui m'a envoyé un message pour savoir ce que je pense réellement de cette préoccupation. Alors je vous la lis. Bonjour madame, excuse-moi de vous déranger, non tu ne me déranges pas surtout, pas du tout. J'aimerais savoir qui contrôle notre vie car malgré mon attachement ferme à ma religion, je vais d'échec en échec et rien de ce que je fais ne me réussit. Suis-je maudite Aidez-moi, Jennifer K. Alors Jennifer, je te remercie d'abord d'avoir pensé à m'écrire et à voir mon point de vue sur ta préoccupation. Déjà, c'est la preuve que je dis quand même des choses sensées sur ma page et que « Mes vidéos sont approuvées. » Voilà. Jennifer, je vois dans ta lettre un, trois grandes questions auxquelles je vais répondre pas à pas. La première, c'est « Qui contrôle notre vie ?» Jennifer, sache que tu es l'actionnaire majoritaire de ta vie. Sache que tu es la seule personne qui contrôle ta vie en dehors de l'éternel. Voilà. À part Dieu, tu es la seule personne qui contrôle ta vie. Si tu as le choix de tout ce que tu fais. Tu es responsable de tout ce que tu fais. Tout ce que tu choisis va te mener à des inconvénients et à des avantages. Ne regarde pas seulement les inconvénients pour, dire que, et, et, pour, pour être paniqué. Non, non, non. Sache que peu importe les décisions que tu vas prendre dans cette vie, il y aura des avantages et des inconvénients. Alors, tu es l'actionnaire majoritaire de ta vie. C'est toi ceux qui contrôle ta vie. C'est toi ceux qui oriente ta vie. Tu es la capitaine de ton bateau. Voilà, C'est toi qui as les règnes, tu as les clés de ta vie. Et je vois que tu dis, eh, malgré mon attachement à la religion, moi je veux aujourd'hui que tu, tu prennes la religion comme le moyen de communiquer avec ton Dieu, le moyen d'exprimer ta reconnaissance, le moyen de partager ton intimité avec ton Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se trompent sur cette affaire de religion parce que les gens pensent que en allant dans la religion, les choses vont changer dans leur vie, les choses vont changer dans leur vie. Non, regarde d'abord, c'est vrai que les choses les choses peuvent changer dans ta vie avec la religion, mais tout pas de la façon dont tu vas exploiter cette religion. Est-ce que je me fais comprendre Je t'explique. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on va à l'église, on prie le Seigneur, on fait des jeunes prières, tout et tout, les gens s'attendre à ce que Dieu descende pour leur dire ça, pour leur dire fais ci, fais ça, ou bien prends ce, prends ce chemin, prends cette voie, prends ceci, prends cela. Le, le Dieu que nous servons, il est à l'intérieur de nous. C'est lui qui nous communique les bonnes vibrations, c'est lui qui nous communique les bonnes idées, qui fait venir les bonnes opportunités. Mais tu, tu peux être dans ta religion, t'attacher fermement à ta, ta religion et ne pas avoir le discernement hein, des bonnes opportunités qui vont venir vers toi. Tu peux ne pas avoir ce discernement pour rentrer dans cette nouvelle voie que Dieu t'envoie. Donc la religion n'est pas responsable de tes mots, non. Ta religion, malgré l'attachement que tu mets, si tu n'as pas les bonnes clés pour exploiter cette religion-là, pour exploiter les avantages de cette religion, tu ne verras que les inconvénients de la religion. Tu n'auras l'impression qu'elle ne te sert à rien. Alors que Dieu, à l'intérieur de toi, te communique déjà toutes les bonnes vibrations, toutes les bonnes vibes pour que tu puisses t'en sortir dans cette vie. Voilà, donc ne, ne pense pas que le fait que tu ailles à l'église, mais le fait que tu partes à la mosquée hein, va, changer, va changer totalement ta vie. Non, il y a ce ça ce feeling-là qu'il y doit avoir en toi et ton Dieu pour que tu puisses comprendre les, les opportunités qu'il envoie, les, les messages qu'il qu envoie dans ta vie. Voilà, Dieu a beau t'envoyer les bonnes vibrations, l'ennemi aussi t'envoie de, de mauvaises vibrations, le diable aussi t'envoie de mauvaises vibrations. Et tu as le choix, comme je te l'ai dit par le début, c'est toi qui contrôles ta vie, tu as le choix. Soit tu prends les bonnes vibrations que te communique hein, ton Dieu, dans ta religion, soit tu prends les mauvaises influences, les mauvaises, les, les mauvaises euh, vibrations de, du diable, et, et tu laisses ta vie aller de péril en péril. Voilà, donc comprends que la religion là, tu dois savoir l'exploiter, tu dois savoir éviter les bonnes vibrations qui viennent à l'intérieur de toi, parce que ton Dieu que tu cherches, ton Dieu que tu pries, il est à l'intérieur de toi, il ne va pas sortir de venir te dire Jennifer, fais comme ça, Jennifer, entreprends ainsi, Jennifer, regarde, il y, y a un trou devant toi, non, il va mettre les sentiments en toi. Tu vas commencer à ressentir des choses. Mais il ne suffit pas seulement de ressentir des bonnes vibrations. Tu peux ressentir les bonnes vibrations et puis les jeter par la fenêtre. Il faut pouvoir aussi les appliquer. tu vois Il faut pouvoir laisser ces bonnes vibrations-là te guider. Il faut accepter que ces vibrations te guident. Voilà. Donc, N'accuse pas la religion, vraiment. Vois la religion comme une belle opportunité d'avoir une bonne intimité avec ton Dieu, de prier. demande aussi à Dieu de te donner le discernement dans toutes choses hein, que tu entreprends, le discernement, afin que tu puisses comprendre est-ce que tu es la bonne voie ou pas. Et je vois encore que tu te dis que rien de ce que je fais ne marche, je vais, d'échec en échec, rien ne me réussit. Jennifer, rien ne te réussit, ça n'existe pas. Ça n'existe pas que rien ne te réussisse. Soit tu n'as pas encore tout exploité, soit tu exploites de mauvais terrain. Voilà. Quand tu, quand tu, tu rencontres des échecs au cours de ta vie, ça ne veut pas dire que tu es incapable, ça ne veut pas dire que tu es une bonne à rien. Non, Jennifer, ça veut, veut peut-être dire que tu n'es pas en train de faire la bonne chose, tu n'es pas en train d'investir dans le bon commerce, ou soit tu es impatiente, ou soit l'activité que tu fais demande beaucoup plus de temps pour produire des fruits. Et toi tu as l'impression que c'est un échec. Non. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise qu'on voit, ils ont primé. Ils ont primé. Il y a d'autres qui ont fait faillite, ils sont partis. Ils sont allés se reposer 5 ans, 2 ans, 10 ans, avant de revenir se relancer. Mais avant de partir là, ils ont pris les, les, les, la leçon de leur échec ils sont allés se perfectionner, puis ils sont revenus. Donc quand tu rencontres des échecs, ne vois pas ça seulement sur le mauvais côté, mais dis-toi que peut-être que tu n'es pas encore accompli dans ce domaine, ou bien que tu es en train de faire la mauvaise chose, tu es en train de faire le mauvais commerce. Donc essaie de revoir ce que tu fais, essaie d'analyser et voir où tu es, tu es bonne et tu t'engages, tu fournis encore plus de fort. mais n'attends pas que les choses se passent aussi rapidement, n'attends pas que ne, ne soient pas pressés, en tout cas ne soient pas pressés il y a beaucoup de Mais il y beaucoup de volonté, mais ne soient pas pressés voilà, et je vois la dernière euh, la dernière partie où tu dis suis-je maudite, Jennifer plus jamais de ta vie tu vas prononcer ce genre de paroles. la Bible dit que la vie et la mort se trouvent au bord de la langue. Ce que ta bouche prononce, c'est ce qui se réalise dans ta vie. Comme je te l'ai dit par le début, c'est toi qui contrôles ta vie. Si tu prononces sur ta vie que tu es maudit parce que les choses ne se passent pas comme tu veux, la malédiction que tu profères par ta langue, c'est cette malédiction qui va s'accomplir dans ta vie. Et tu seras toujours en train de subir. Non, commence à penser à de bonnes choses. Commence à prononcer de bonnes choses sur ta vie. Toi-même, tu perds ton propre pasteur. Commence à bénir ta vie. Commence à bénir ce que tu fais. Commence à voir le bon dans ce que tu fais. Et dis-toi que s'il y si a un échec, c'est peut-être parce que tu n'es pas à la hauteur, donc tu dois fournir encore plus de force. Mais ne, rabâche, ne te rabâche pas seulement sur le mauvais côté en train de voir le mal, le mal, le mal. Tu n'es pas maudit, pas du tout. Tu es une bénédiction. Pour ta vie, toi-même, tu es une bénédiction pour un homme qui viendra dans ta vie, certainement. Tu es une bénédiction pour ta famille, pour tes frères, pour tes soeurs. Tu es une bénédiction dans ton domaine. Tu as un domaine que Dieu t'a donné. peut-être que Tu n'es pas en train de l'exploiter. C'est pourquoi tu as l'impression que rien ne va. Donc, moi, je veux te dire que ne... N'utilise pas ta propre bouche pour te récaler, N'utilise pas ta propre bouche pour te faire du mal. Commence à voir les choses autrement. Commence à te remplir. Hein. À partir d'aujourd'hui, commence à te remplir de joie. Libère l'atmosphère négative qui est entre toi. Laisse rentrer vraiment les bonnes vibrations. réjouis toi de la vie. Profite. Hein. Vois chaque étape de ta vie comme... Euh, un tremplin à ton élévation, hein. ce sont des formations que tu fais, quand tu vas, tu tapes ta tête, tu tapes ta tête, non, ne vois pas ça comme faussement des échecs, dis pas que c'est l'apprentissage, essaie de te perfectionner, hein. et puis tu vas aller de l'avant avec de bons résultats, tu vas pouvoir produire de bons résultats. J'espère vraiment que j'ai été à la hauteur de tes questions, hein. j'espère que tu pourras m'écrire encore et m'envoyer encore d'autres internautes qui me proposeront encore leurs préoccupations vraiment porte pas bien, beaucoup, beaucoup de, de courage dans tout ce que tu fais et que la grâce de Dieu sera bonne dans ta vie, laisse la, la, la lumière de Dieu t'envahir, laisse la lumière de Dieu remplir ton existence et t'orienter dans ce que tu veux réellement. Alors, je suis au thème de, de cette publication. J'espère que vous avez été satisfait pour toutes ces personnes qui partent qui, qui sont dans le même problème que cette dernière. Voilà, et je vous invite à vous abonner à ma chaîne de motivation ma chaîne YouTube et à toutes mes pages de motivation merci à la semaine prochaine bisous